Et 1, 2, 1, 2, 3, 4, le soleil vient de se lever, ce soir on va souhaiter la bonne année, nous on est contents de retrouver l'ami GLG, et j'ai pas mis le bon fond d'écran, et oh, je sais pas si je vais y arriver à temps, ah oui c'est bon <rire> Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek du 31 décembre 2021 Est-ce qu'on peut dire que c'est le dernier JT du Geek de l'année Un petit peu hein Je suis GLG, votre délire d'accro, vous en rendez-vous deux fois par semaine, tous les mardis et vendredis pour votre petit résumé des news high-tech, smartphones, films et séries télé, by GLG, l'ami du petit déjeuner et toute la journée en replay. Allez, bonjour à tous et bienvenue, alors vous êtes deux sur euh, Twitch étonnant Voilà, je rappelle cette émission est diffusée en live sur Twitch et là je fais l'enregistrement local pour YouTube dans quelques heures. Voilà, on commence l'émission comme toujours par une spéciale dédicace à nos tipeurs. La seule émission qui fonctionne au café, plus on a de café, plus on a d'émissions. Pour l'instant, c'est validé le mois prochain. On en aura au moins deux, peut-être trois. On verra, mais ça m'étonnerait qu'il y ait des miracles aujourd'hui. Mais c'est pas grave. On remerciera nos derniers tipeurs qui sont BZH, Denis, Sébastien, encore une fois Sébastien et d'Abuzman. Encore une fois. Plus on a café, plus on a mission, pour l'instant on est à mardi, vendredi, si jamais on atteint le prochain palier, nouvel an peut-être, un élan de nouvel an, car si les élans tirent sur les rênes et que les rênes prennent leur élan, nous voilà partie pour 2022, voilà. donc, <rire> <belle> celle-là, <rire> on peut éventuellement faire trois, ça serait lundi, mercredi et euh... vendredi, voilà, bon, on va voir, on verra en fonction de tous mes jeux, je ne pense pas, voilà. Merci également à tous ceux qui mettent un pouce en l'air pour soutenir l'émission. Merci également à tous ceux qui mettent un commentaire. Ça fait plaisir et ça peut rapporter gros. Alors attendez, il faut que je remette ma première page. Tchou, tchou, tchou, ici, ta capture web. na. hop là, bomb, bom balaboum, bim Bon, allez, on commence tout de suite par les news du jour et enfin la grosse news de 2022. Je vous ai fait un article, un long article qui ne sera en ligne que demain. Voilà que demain sur jt Geek, 1 pour souhaiter la bonne année, voilà bonne année et tout voilà. Donc on explique que euh, tout le mois de décembre il a fallu, on a enfin j'ai déjà deux chaînes YouTube, qui s'appelle GLG Review pour les reviews et GLG Vidéo qui était ma première chaîne YouTube depuis 2007 quand même. Oui j'ai pas beaucoup d'abonnés mais je suis là depuis longtemps et on est là pour durer bien évidemment. Donc ça c'est les deux chaînes et euh, on a re enfin j'avais déjà une chaîne Twitch que j'avais le ouvert il y a longtemps parce que tout le monde me dirait ah, c'est trop bien machin et tout, puis après bon là je étais pas utilisé, puis j'ai réutilisé la chaîne Twitch euh, depuis le mois de décembre, le but c'était vraiment de trouver un format de trouver des formats, donc par exemple on fait les enregistrements de l'émission comme ça euh, en live sur Twitch pareil, on dit bonjour à BZH qui vient de, de me dire, <rire> vient de se connecter voilà, on, on fait l'enregistrement en live et puis on fait l'enregistrement en local ça permet de les mettre sur Youtube, le mercredi on se retrouve en live, le samedi on fait les déballages et ce samedi j'aurai deux colis à déballer bien évidemment alors pour vous c'est la surprise ça s'est tombé voilà pour, vous, pour moi c'est pas la surprise parce que je sais ce que c'est c'est les produits qui arriveront en review prochainement voilà mais pour vous vous savez peut-être pas ce qui pourrait être intéressant quand le nubia va arriver quand les téléphones en exclu vont arriver on aura quand même un petit déballage et une review qui arrivera un peu plus tard l'intérêt voilà. c'est de trouver ce qu'on allait faire un petit peu sur twitch donc le, les enregistrements des jeux du Geek, ça c'est validé ok ça c'est facile le mercredi, on peut faire un live par exemple à 16h, c'est bien, on a passé un bon moment ce mercredi-là et tout, puis après gageons qu'avec plus de, de personnes et tout, ça se passe à 16h, c'est bien, moi je rappelle, j'habite en Nadie donc il y a 6h de décalage horaire le samedi éventuellement on pourrait faire les déballages comme ça pareil pour vous 10 h du matin donc là 16h pour moi hein, et on fait euh, les déballages des produits que j'ai reçus de la semaine donc vous saurez un petit peu tout comme ça permet de faire un petit chat et on pourrait faire un live tous les dimanches alors pour motiver un petit peu ce live on a pas mal cherché et tout et j'ai contacté pas mal de partenaires sont travaille avec beaucoup beaucoup de marques j'aurais dit ça vous, ça vous intéresserait d'être partenaires éventuellement des lives du dimanche c'est à dire qu'on pourrait faire gagner des cadeaux et l'intérêt pour moi ça ferait pas que ce soit moi qui envoie les des cadeaux des produits, mais que ce soit les marques. Par exemple, on a contacté Pagani, on a contacté pas mal de marques de casques, pas mal de petites marques, on a dit « ouais, on ferait des lives, on ferait gagner des cadeaux qui seraient vos produits, donc vous seriez un peu les, les partenaires du live, ok On parlerait de vos produits, nana de ce qui a gagné. gagner, éventuellement on mettra un lien produit dans la description, et on ferait gagner les produits, dans ce cas, c'est les marques qui enverraient directement les produits aux gagnants. » On a eu pas mal de bons retours, des retours positifs pour l'instant. On n'a pas eu d'engagement. Euh, voilà, les marques, dit, oui, pour l'instant, on fait pas beaucoup de vues. J'ai les on va commencer un petit peu. On cherche pour l'instant des partenaires, on lance un peu le truc. Et après, on me dit oui, il y a pas mal de marques ont dit oui, ça pourrait être intéressant. Voilà, de devenir le partenaire de l'émission, soit de sponsoriser l'émission. On a vu avec des, euh, des clés aussi avec ses Deal et tout. Enfin, avec des... voilà, on avait contacté pas mal de sites et on leur a proposé un peu le concept. et Beaucoup sont assez positifs, mais ils aimeraient qu'on fasse un peu plus de vues. Donc, ce projet mois, on va on va lancer un peu la machine, on commencera avec euh, le seul qui a répondu pour l'instant assez positivement, c'est Amazon qui nous a proposé en fait de faire des codes des chèques cadeaux, des e des e-chèques cadeaux et tout euh, voilà. Donc on fera des e-chèques cadeaux. Donc le premier live, donc on fera un live tous les 100 euh, followers sur Twitch, ok. Donc là, moi, je pense qu'on peut. tard demain, je sais pas si moi, il en manque 24. Donc je sais pas si on en arrivera à les faire avant demain, mais on verra. Si on les fait avant demain, on fera le premier live demain. Ensuite, j'ai vu avec Streamlab et tout, on peut faire un truc automatique, c'est facile. On mettrait les, les bons, euh, les iCheck, e les mais e On mettrait les iCheck e Amazon, on mettrait les cadeaux, les trucs comme ça dedans. Donc voilà. Donc à chaque fois qu'on ferait 100 abonnés donc je pense que cette vidéo, je ferai une vidéo demain sur GLG Review. Ça permettra peut-être à certains de, de les motivé À me rejoindre sur Twitch, là actuellement on est combien On est euh, 178. Voilà. 178. Et euh, si on fait 200, et eh ben, on fera un live demain et il y aura des euh, chèques à Amazon à gagner. Il n'y a pas alors, on a, ils ont fait deux paliers. On y va en fonction du nombre d'abonnés soit on aura un montant en, en XX, <rire> voire et on dit si vraiment il y a un miracle, on fait un parce qu'on a quand même pas mal d'abonnés sur GG Review. On aurait un montant à triple X en cadeau. Alors, on diviserait ça en plusieurs chèques cadeaux pour qu'il y ait beaucoup plus de, de gagnants et tout. Voilà. Ça passera le dimanche. Donc, on fera tous les, les lives un dimanche à 16h. Facile, bah, OK. C'est marqué un peu dans l'article. Vous verrez ça demain. On fera un live à 16h. Comme c'est tout automatique, et ben il suffira pour moi de mettre dans le chat. Il y aura un mot à copier-coller. Et ça sera à répéter tout le temps et tout. Et vous pourrez gagner vous pourrez gagner des trucs, voilà, des bons cadeaux, des cadeaux, et des cadeaux qui vous seront envoyés directement par les marques, c'est-à-dire qu'une fois, en fait, comme c'est tout automatique, à la fin, quand je ferai le tirage au sort, vous avez directement votre pseudo à gagner, machin et tout, ça c'est trop bien, j'ai fait... fait les tests hier, j'ai putain, c'est trop bien, j'ai rien à branler, j'ai juste à mettre le jeu en route, vous avez juste un, un code secret à copier, euh, que je donnerai, un, un mot-clé à mettre dans le dans le chat, pour valider votre participation, à la fin, tirage au sort, les noms s'indiquent, vous m'envoyez un mail avec nom, prénom, adresse, adresse email et et, tout, ben et après moi je contacte les marques où là dans le premier temps ça sera Amazon et ils vous enverront directement les trucs à vous <rire> comme ça ah, c'est bien ça me plaît bien de j'ai pas besoin de m'emmerder avec la poste comme moi j'étais là en Asie et tout va enfin, c'est compliqué voilà et là comme ça c'est les marques qui envoient moi je voilà rien du tout voilà. et ça fera des likes plutôt sympathiques donc si c'est pas encore fait rejoignez-nous sur Twitch puisque bah on verra demain pendant le, les déballages combien on est d'abonnés si on a dépassé les 200, et ben bah, il y aura un like qui manque et il y aura les qui cadeaux à gagner. Et en fonction du nombre qu'on sera, et eh ben il y aura plus ou moins de codes Le live dimanche sera à 16h, parce que c'est l'heure qui convient le plus, apparemment. En plus, bah, ça sera bonne année, tout ça, tout ça. On devrait être plutôt pas mal. Voilà. Donc, c'est un peu la nouvelle et tout. On lance un peu le dossier là. Donc, euh, j'ai qu'un truc à vous proposer, c'est de me rejoindre sur Twitch. Au moins comme ça, vous serez dans les premiers. C'était gratuit et vous pouvez euh, follower gratuitement. Et pour demain, euh, je ferai une vidéo Star midi pour mettre demain sur GLG review et comme ça, bah, on mettra la vidéo sur GG Review pour souhaiter la bonne année, annoncer un peu le jeu-là. Et comme sur GG Review, il y a quand même 80 000... à peu près On devrait quand même réussir à racoler au moins 24 <rire> Je pense Allez, on parle un peu des news du jour. On parle bien évidemment du Honor Magic V qui se, qui se dévoile tout doucement, mais vraiment tout doucement, encore une fois... Honor pourrait arriver qu'un téléphone pliant. Alors, ça, ça sera en mode livre, c'est-à-dire que l'écran serait à l'intérieur, on le déplierait un petit peu comme ça. Le téléphone pourrait être intéressant. Ça pourrait être surtout le premier téléphone pliant avec la nouvelle génération de processeurs Snapdragon 8 Gen 1. Donc, euh, voilà, processeur encore mieux, plus puissant, gravé, plus fin et tout. Pour l'instant, on ne sait pas grand-chose au niveau du téléphone, si ce n'est qu'il pourrait avoir, bah évidemment, jusqu'à 12 plus 256. Tant qu'à faire, puisque de toute façon il sera cher, donc autant mettre ce qu'il sait le maximum. La batterie au moins 4000, voilà, donc on est vraiment sur de la supposition. Pour l'instant, on a juste une espèce de photo de concept, euh, voilà, qui a, qui a commencé à fuiter de la part de Honor, mais c'est vrai que ça tisse vraiment tout doucement. Encore une fois, je pense qu'ils sont vraiment aussi attendus au tournant. Parce que, euh, voilà, hein, on verra ce que va nous proposer Honor. C'est vrai que bon, bah, Samsung a déjà pas mal essuyé les plâtres, Motorola. Là, Oppo est arrivé avec un, un très beau téléphone, mais enfin, encore une fois, à 1500 balles, voilà. Quoi. Pour un téléphone dont je sais personnellement qu'il ne fera pas un pli euh, entre mes mains. Après, entre vos mains, je ne sais pas, mais entre les mains, je doute de la qualité, fiabilité, euh, résistivité. Et tout ça, tout ça. Voilà, donc à voir un peu ce qu'ils vont nous proposer. Je vous rappelle également, tous les jours sur JT Geek, on relaie un petit peu les deals du jour. Il y avait des deals sympas, notamment la caméra Ranger que je vous ferai lundi, qui était vraiment en vente flash. On essaie de relayer un peu le... leur offre et tout. Il y a des promos sympas, aujourd'hui, il y a un mi Band 6 à 29 euros. Voilà. Si vous n'avez pas encore craqué, je vous rappelle, vous pouvez aller sur jtgeek.com ou sur Skyphone. Et là, vous trouverez l'article, vous pouvez cliquer dessus et éventuellement profiter de cette offre incroyable. Si vous n'êtes pas encore un mi Band 6 comme moi, et ben euh, c'est le moment où jamais et un truc pour faire sortir les chats, puisque en ce moment, bien évidemment, je suis dans ma période chat. Même si je préférais être dans ma période chatte, et ben écoute, en attendant, euh, on n'aura que ça. Bon, legeek.tv, ma vie, mon œuvre et ma youtubographie. Alors, de youtubographie, bien évidemment, il y a les vidéos que je réalise moi-même sur YouTube grâce à mes deux chaînes incroyables. Mais il y a également toutes les vidéos que je regarde sur YouTube. Et je suis un... Je ne consomme plus de télé. Mais par contre, je consomme du YouTube à fond les ballons. Je vous mets toutes les vidéos qui me plaisent bien. Il y avait les, les routes de l'impossible. Qu'est-ce que j'adore, ça oh, qu'est-ce que c'est trop bien C'est-à-dire 50 minutes dans les pays et tout, oh, c'est trop classe. Euh, et puis, voilà, dans les recommandations YouTube, il y a toujours des vidéos intéressantes. La route pour la Mégane. Euh, le rapport mieux aussi J'aime bien cette chaîne YouTube aussi euh, Je suis abonné à plein plein plein de chaînes Et euh, voilà j'en découvre régulièrement Et je vous les mets sur legeek.tv Et il est clair qu'à chaque fois que je mets une petite saucée sur legeek.tv Le trafic fait... <rire> comme ça, un petit peu d'un coup, voilà, et je vous rappelle j'ai également un blog perso qui s'appelle lesmagouilles.com, alors blacklisté par euh, Facebook et Instagram c'est-à-dire que je ne peux plus mettre HTTPS lesmagouilles.com, il me le bannit automatiquement je ne sais pas pourquoi, alors que le site il est quand même plutôt propre, c'est un Wordpress on parle de rien de mal, mais voilà on, on a dû rentrer dans les, euh, les mots-clés euh, tu sais, du, que du robot euh, vilain ami donc ben, voilà, je vous en parle comme ça directement j'essaie de vous poster un peu un truc tous les, tous les jours Hier, c'était bah, une petite auto-promotion pour mon Twitch, bien évidemment, euh, j'ai porte clé turbo, j'ai trouvé ça sur AliExpress, j'en ai vu sur Instagram, mais les mecs vendaient ça entre 20 et 30 balles, alors qu'en fait ça vaut 7 balles quoi, voilà, il suffit juste de trouver les liens. Et le lien, et celui-là il fait vroom vroom, on parlait de la Seven Friday, euh, enfin un clone de Seven Friday, c'est-à-dire même mécanisme, même boîtier, mais il n'y a pas marqué Seven Friday pour 1000 euros de moins quand Même voilà les plaquettes et tout, et je crois qu'il y avait les, les petits robots obèses et tout. Voilà, j'essaie de dormir tous les jours, des trucs un peu rigolos, divers et variés. Voilà, c'est comme ça que ça se passe chez Walt Bon, on parlera également du live de mercredi. Je vous rappelle, on fait un live tous les mercredis à 16h. Alors, est-ce que pendant les lives du mercredi à 16h, il y aura des cadeaux à gagner Non, mais non, pas après là, c'est pas possible. Pour l'instant, on est en train de dîner le dimanche, et le dimanche, ça sera tous les 100 abonnés. Si on fait 100, enfin, tous les 100 followers, si on fait 100 followers, il y aura un live dimanche et il y aura des. Alors pour l'instant, il n'y aura que des chèques cadeaux Amazon, c'est pas mal, mais voilà, on est en train de voir avec les sites de clés, de machin et tout, parce qu'ils ont des codes PlayStation, ils ont de plein en plein de codes et tout, hein. si on peut essayer de gratter un peu tous les côtés, voilà. Donc tous les dimanches, il y aura, et si par exemple le mois prochain, enfin la, la semaine prochaine, on a dépassé euh, ben, les 200, les 300, ben, vous avez compris, chaque dimanche, on a dépassé le, le, le quota des 100, on fait un live et il y aura des cadeaux à gagner. Gageons que ça devrait, ça devrait plutôt bien marcher. Le mercredi, pour l'instant, je ne sais pas. Après, on verra si le mercredi, ça marche vraiment bien et qu'on arrive encore une fois à trouver des partenaires pour aussi vous donner un, un ou deux cadeaux le mercredi avec plaisir, là pour l'instant on a tenté et beaucoup m'ont dit que oui euh, oui, voilà, oui oui comme ça, ah ouais ça sera bien euh, l'année prochaine <rire> bah, c'est samedi l'année prochaine mais voilà, laissons faire ça, donc le mercredi il y avait un live, on a passé une heure ensemble, encore une fois c'est libre antenne je m'en des sujets qui ont quasiment pas été évoqués, à part le chat, bien évidemment. Et on parlait un peu, voilà, on parle de tout, de rien, pendant une heure, permet de passer une heure de détente et de plaisir. Gageons que peut-être avec le petit coup de boost, des cadeaux du dimanche, on aura plus de followers, donc du coup, il y aura peut-être plus de monde pendant les émissions. Lançons la machine, c'est diabolique. Voilà. Bon, on parlera également bon, de la news un peu cette semaine, les Xiaomi 12X, 12, 12 Pro, quelles Sont les différences, bon, bien évidemment, nous ont sorti trois téléphones. Alors, ils n'ont pas appelé le version 12 Lite. ils ont aperçu le 12x, aura un processeur bah, un peu moins puissant que la génération. Alors, ils ont quand même un 870, ce qui est pas mal. Hein c est un 870, je rappelle, c'est un 888 un peu moins puissant, mais on garde quand même un peu tous les intérêts, notamment au niveau graphique du 888, donc c'est pas mal. Le, les autres auront un processeur de nouvelle génération, bon, c'est sympa. Là, on nous parle d'un écran E5. Basse consommation. Donc, je sais pas. Alors normalement, le E4, c'était un OLED. Donc, je pense que le E5 devrait être aussi un, un OLED. Après, ils mettent prise en charge LTTP, LTPO. Euh, voilà. Bon, il faudra avoir les téléphones. Bon, le problème, c'est que, à part sur les versions 12 et 12 Pro, la nouvelle caméra Sony 766 de 50 millions de pixels, bah, dans le reste, euh, ça reste un téléphone comme vous avez peut-être déjà. Alors, il est mieux. Un hein, nouveau processeur qui fera beaucoup plus de points sur antutu tout tout. Ça, c'est génial. Et surtout, le nouveau processeur, comme il est gravé plus finement, il sera plus puissant et il consommera moins. Donc avec une autonomie équivalente, voire moindre, on aura plus, généralement, ils annoncent entre 20 et 30% d'autonomie en plus. Donc c'est quand même beaucoup. Après, c'est entre ce qu'ils annoncent, comme votre bagnole, hein. Toutes les bagnoles consomment 4 litres au 100. Toi, tu la prends, tu comprends pas au premier feu, déjà. Euh... <rire> c'est pareil. Une fois que tu auras installé plein de cochonneries dedans, donc... A voir ce qu'ils vont nous proposer, bah les batteries, encore une fois, ça changera entre les versions X, donc la version Lite, et les versions 4500 ou 4600, et on aura évidemment de la charge rapide, voire ultra rapide, jusqu'à 120 watts, sans fil, inversé, machin, pour les versions euh, 12 et 12 Pro. Bon, les prix ne sont pas donnés quand même, hein, 580 dollars hors taxe pour la version 12, le 12 Pro commence à 740 dollars, pas donné non plus, et la version X, oh oui ah ouais, la version coquine La version pour les coquins euh, commence à 500 dollars hors taxe Encore, quand même une fois. Alors oui, c'est un 800. Alors malheureusement, c'est que le, le problème, c'est pour ça qu'ils l'ont appelé X et pas Light parce que il n'a de Light rien. Un hein, 870 à 500 dollars. <rire> quand même, c'est quand même pas donné. Alors bon, à voir, euh, à voir quand ils vont sortir. Mais je, moi personnellement, j'y crois pas. Je vois pas l'intérêt, oui, ils sont bien, mais ils sont aussi bien que ceux de l'année dernière. À part que voilà, on a un upgrade de processeur cette année et un upgrade de caméra, comme on risque de se taper pendant plusieurs années. Donc, c'est si un vieux téléphone cassé que tu veux changer. Oui, ça vaudrait le coup peut-être de, de craquer pour un Xiaomi 12, mais je pense que si tu en as un de l'année dernière ou l'année d'avant, euh, de changer, non. Moi, j'ai toujours mon Nubia Red Magic 6S Pro, je vais changer bien évidemment parce qu'ils vont m'offrir le 7 au mois de janvier. Donc je suis obligé, il faut que je fasse une review et tout, voilà. Donc et je vous le compare avec le 6. Mais sinon, de là, remettre encore au moins entre 500 et 800 euros pour avoir un nouveau, nouveau processeur. Bon, si t'as les moyens, euh, avec plaisir, hein, comme chez Apple, mais si t'as pas les moyens, on va dire, on va attendre, on, on laissera passer son tour. Ils ont également proposé la nouvelle Watch f 1 et des écouteurs et un nouveau processeur. Alors, ce n'est pas vraiment un processeur, hein, le processeur Surge, c'est plutôt un gestionnaire de charge plutôt qu'un processeur, ils n'ont pas sorti un truc incroyable. Oh, ça y est, eux aussi, ouais. c'est plutôt un, un processeur pour gérer un petit peu la charge, pour réguler la charge. Parce qu'envoyer 120 watts dans un téléphone, c'est facile. Mais le téléphone, c'est aussi super facile. Une fois que tu as, as réussi à aller en 120 watts. Après, il faut réguler tout ça, il faut le gérer un petit peu. Bon. Il y a également une montre, la Xiaomi S1, alors là, encore plus de mode sportif, un écran, encore une fois, plutôt sympathique, un format rond. Elle pourrait plaire, cette montre, encore une fois, parce qu'elle est quand même plutôt jolie, à ah, raison que vous aimiez encore les montres connectées. Moi, j'ai complètement passé mon chemin, parce que je n'en vois pas du tout l'intérêt, à part compter mes pas et... Euh... Et qu'on t'aimait pas, <rire> c'est tout. Je préfère une jolie monte et un podomètre éventuellement. Donc de là après investir encore dans une montre, si on me l'envoie gracieusement, bien évidemment, je vous ferai une review. Mais euh, acheter encore une fois parce que c'est Xiaomi. Je pense qu'on va vraiment arriver dans un moment où euh, voilà le climat ambiant, les thunes le machin fait que bah, voilà, elle est bien, mais elle est bien comme tout ce qui se fait actuellement. Donc c'est pour le plaisir d'avoir la nouvelle Xiaomi, oui. Après euh, voilà, en as encore une fois, t'en as besoin d'une, t'en voulais une, bah, autant prendre celle-là. Mais je suis convaincu que t'en as. Déjà une et tu as rendu compte que bah ouais bah voilà quoi ils ont également proposé des nouveaux earphones alors les tws 3 pro alors qui, qui sont déjà disponibles sur aliexpress donc ça c'est quand même plutôt une bonne nouvelle Pareil, des écouteurs qui sont plutôt sympathiques, qui sont pas excessivement chers en plus, IP, euh, 55 dans IP55, dans restant la transpiration et tout. Moi, j'ai toujours les anciens qu'ils avaient, alors qui fonctionnent pas vraiment bien avec mon téléphone Xiaomi et euh, correctement, on peut réduire le bruit. Ils annoncent jusqu'à encore une fois moins 40 décibels, mais je pense que on est tous sur le même délire. Encore une fois, c'est 40 décibels en comparaison si tu ne les as pas et si tu les mets avec la réduction de bruit. Donc là, c'est vrai que si tu n'as pas as tous les bruits ambiants et tout, tu les mets, tu enlèves le truc. Et le silence, c'est incroyable. Mais c'est pas entre on-off, il n'y a pas 40, 40 décibels, malheureusement. On a vu la petite nuance à la fois, un hein, fabricant, on a dit « Non, mais en fait, euh, y, voilà, c'est calculé comme ça. » Et une fois que tu as compris, tu dis « En fait, ils font tous comme ça. » Parce que 40 décibels, enfin, il ils aussi, ça à 10 décibels, c'est énorme déjà. Voilà, donc 40 décibels, c'est vraiment... Euh... Oh, voilà. Bon, voilà. Bon, ils sont quand même à 100 euros, le même prix que les anciens que j'avais. Donc, moi, je devais avoir le, spul que j'avais, mais on devait faire une review, puis en fait, ils fonctionnent pas. il enfin, ils fonctionnent, mais pas avec le téléphone Xiaomi, ou uniquement avec le téléphone Xiaomi qu'on l'a mis 12.5 point truc. Et, euh, voilà. Donc en gros, il n'y a aucun de mes téléphones, ça fonctionnait. Donc, la marque a dit Bon, laissez tomber. De toute façon, si on ne peut pas exploiter à fond les possibilités, euh, si je suis trop s que j'ai même pas le nouveau Xiaomi pour faire fonctionner les nouveaux écouteurs, puisque si, comme moi, tu es un connard et que tu achètes les nouveaux écouteurs, mais que malheureusement, t'as pas le nouveau téléphone, et eh bien que ça marche pas. Voilà. Donc, Xiaomi, c'est peut-être la vie, mais Xiaomi, c'est aussi un petit peu, quand même, un petit peu des abrutis, quand même. Alors, il faut avoir tout, tout de neuf. Ben <rire> non, désolé, euh, il n'y a qu'à m'envoyer le téléphone avec. C'est-à-dire que pour m'envoyer des écouteurs en review, il a fallu qu'il m'envoie un nouveau téléphone avec pour que ça puisse fonctionner pas gagné, pas gagné cette histoire. Bon, allez, et on parlera, on parlera du nouveau Hukitel qui arrivera au mois de janvier, le Hukitel WP16. Donc, un, un V16, hein, euh, ou deux V8 en... Non, c'est ah pas ça, là, on confond avec la Bugatti. Bon, un WP16, un téléphone qui arrive avec une batterie énorme de 10 600 mAh. Ça, ça fait quand même de la grosse batterie. L'intérêt ben l'intérêt il n'y en a pas beaucoup hein. voilà bon alors après un Helio P60 ça c'est bien en fait ils ont pas voilà c'est pas le meilleur des meilleurs mais c'est un, un processeur milieu de gamme qui fera bien l'affaire une caméra selfie de 20 millions de pixels une caméra arrière 20 millions de pixels Sony avec la vision de nuit où <rire> j'ai expliqué j'ai vu un commentaire alors enfin il m'a dit il dit c'est pas une vision de nuit c'est une vision noir et blanc <rire> <rire> bah, C'est-à-dire j'ai pas répondu. <rire> j'ai pas répondu. Je l'ai laissé. J'ai essayé. J'ai envie de dire, ah bon, merci pour l'info. Oui, mais quand c'est dans le noir, que tu vois pas dans le noir et que la caméra voit dans le noir et qu'elle voit en infrarouge, bah malheureusement, elle voit en noir et blanc. <rire> Sinon ça s'appelle de la Voilà. Mais voilà, ça pas mal. Donc là aussi, c'est une infrarouge, mais bien vous ne verrez dans la nuit que en noir et blanc. Mais vous verrez super bien. Après, il faut voir la. la la, la, la profondeur de champ qu'on peut avoir avec la vision de nuit mais voilà un écran 6,40 pouces un fingerprint on fait son log c'est juste avec la caméra donc ça compte pas ip68 ip69 bon on peut estimer qu'avec un prix de lancement à 159 dollars hors taxes donc ça fait généralement à peu près dans ces prix là en ttc ou le téléphone bon bah après, encore une fois il faut aimer les très grosses batteries on a quand même une caméra alors 20 millions de pixels sony à l'arrière une vision infrarouge très résistant et tout Peut à mon avis, il peut trouver sa cible. Euh, bonjour à bonjour à Philou. Bonjour à Philou. Philou qui rentre euh, <rire> du club euh, du club cuir et moustache, c'est pour ça. Alors, quelle heure il est 4h30. Oui, c'est pour ça. Voilà, bon, voilà. Ce sera tout. Bon, je vous rappelle, vous pouvez bien évidemment me suivre sur Twitch. Alors, je vous rappelle, si vous n'avez pas encore un compte Twitch, vous pouvez y regarder toutes les vidéos sans vous loguer. Ok, ça c'est facile. Si vous voulez vous loguer, c'est gratuit. Si vous voulez me follower, c'est gratuit. Bon, et après, si vous voulez aussi vous abonner pour avoir des avantages tels que des émoticônes, pas de pub, vous pouvez prendre un abonnement. Alors soit en payant un abonnement à Twitch directement, soit si vous avez déjà un compte Amazon Prime par exemple, bien, si vous avez un compte Amazon Prime, vous avez droit à un abonnement Twitch par mois. Voilà, c'est inclus dedans parce que je vous rappelle que Twitch appartient à Amazon. Donc, si vous. Ah, oh, ben oui, j'ai un compte Amazon Prime, mais <rire> presque comme tout le monde, et bien, vous avez droit à un abonnement Twitch. Voilà, donc ça permet de soutenir un peu l'émission. Et je vous rappelle, tous les 100 followers, donc là, il en manque 22. Tous les 100 followers, et eh ben, on fera un live le dimanche et il y aura des cadeaux et des chèques cadeaux à gagner. Voilà. Tout cela. Donc, il y a de fortes chances que ce soit pour demain. Hein. Enfin, pour ça ce... ben pour demain. Vous, c'est samedi pour dimanche. Il y a de fortes chances que ce soit pour dimanche. On verra. Ne vendons pas de la peau de l'ours avant de tué, Mais je pense que la vidéo sur d'aujourd'hui déjà, dans le dans du geek, devrait peut-être faire au moins les 22. Et puis après la vidéo demain sur gg Review pour la bonne année, le truc devrait faire la différence la différence, voilà. Bon, les reviews à venir, ça sera bien, la semaine prochaine, la caméra Imoo Ranger SE, très très bien cette caméra, il y a un mode traquille là, tout de suite, la caméra, comme ça, quand tu rentres dans la pièce et tout, c'est très très drôle, un mode faible, luminosité. <rires> Luminosité qui voit super bien, mais même vraiment la pénombre, c'est pas en couleur. Un mode infrarouge, mode tracking, détection humain et tout. Puis caméra à 30 balles qui marche super bien. Moi, je vous rappelle, j'ai toujours ma caméra immo à l'extérieur, donc je peux pas dire que c'est ma caméra préférée, mais ça, elle marchait très bien. J'ai notification et tout. Puis une fois que j'avais installé, je me suis dit, je installé j'ai mis le câble et tout. Je vais essayer maintenant. Et donc là, c'est la même application, euh, très très bien, très très bien. Petite caméra et tout, je vous la présenterai lundi. En plus, il y a un code promo de 10 euros spécial GLG promo. Voilà, ce qui devrait plutôt euh, vous faire plaisir. Merci à... <rire> oh, d'accord, ok. Euh, BZDH a offert un abonnement de niveau 1 à Filou. C'est son pro. Ah, bah merci à BZDH d'avoir offert un abonnement à Filou. <rire> voilà, Là, comme ça, tu as un abonné de plus. Dim, ça c'est fait, merci beaucoup. Bon, on aura également les dents au clé donc ça sera pas enfin, partie du déballage de demain, euh, je ne vous le cache pas, mais il y en a deux. J'en ai demandé deux parce que c'était vraiment pas cher. On a fait vraiment les moins chers de chez O'Clain, des brosses à dents électriques, les moins chers de la gamme, mais euh, en fait elles sont aussi bien que les autres. Mais il n'y a pas d'écran LCD et quand même l'application et tout. Et comme ils disaient, non, oh, mais une review ça fait cher. J'ai envoyé moins deux, mettez-moi deux brosses à dents dedans. Comme ça, on a deux gammes, une gamme junior et une gamme normale pas chère pour les adultes. Je sais pas, je fais le même prix, mais ça permet de présenter deux brosses à dents de la marque et tout. Ah, et là ils étaient contents. <rire> ils étaient contents et tout. Et enfin, on a failli faire une vidéo. On avait une vidéo sponsor qui devait tomber au mois de janvier. Et Puis après, elle m'a écrit pour euh, Filmora, je crois. J'ai vu que Théodore, il en a fait une euh, anti-fake, machin. Et lui, il a réussi à l'avoir dans les temps, l'autre elle comprend rien là. Au début, elle, elle le devait. Puis après, c'était trop juste. Elle m'a dit on fait ça au mois de janvier. Puis elle m'a écrit la, la semaine dernière, elle m'a dit, oui, vous pouvez me la faire pour mercredi. J'ai un pré-roll ou la vidéo? A fait Non, la vidéo complète. Genre pour mercredi, c'est bon, c'est bon. Là, c'est le week-end, encore lundi, mardi, mercredi. C'est bon, on fait chier. Hein. L'année prochaine. Bon, d'accord. Mais sinon, on a failli avoir une film Mais bon, après là, euh, c'est plus une question de vouloir leur prendre l'argent. C'est au moment, euh, c'est le. En trois jours, quatre euh, jours pour faire une vidéo avec le jour de l'an au milieu, euh, c'est bon. Pour <rire> se calmer un peu. Donc ça tombera, euh, je sais pas. Euh, ils, sont, ils sont chiants. et Ils viennent toujours au dernier moment. Etc. Bon, on devrait par contre avoir donc le Imu lundi, vendredi on devrait avoir le de Touch Broche, la Midea S8 Plus devrait tomber normalement vers le 15. Comme en même temps le j'ai un aspirateur euh, lavage le Redkey euh, W12. J'attends une grosse batterie externe là avec euh, onduleur et tout. C'est pas mal. Pas de chez Okitel mais d'une autre et euh, le produit qu'on va déballer là qui devrait tomber euh, voilà, au milieu du mois aussi donc le mois de janvier va être plutôt chargé même si on pourrait penser que c'est les soldes, que c'est après Noël et que surtout que les chinois vont se préparer au jour de l'an chinois qui je vous le rappelle sera du 29 janvier au 6 février voilà, donc euh, il y a quand même le jour de l'an ils vont quand même prendre une semaine et s'ils ne la prennent pas, ils vont rester confinés chez eux <rire> donc ils vont être obligés de la prendre voilà pour les reviews à venir je vous rappelle, vous pouvez me retrouver également sur Instagram mon pseudo, c'est Greg le Geek, piqué, piqué, et colégramme, bourré, et bourré, personne. Voilà. Je mets des photos. Euh, donc le chat, j'ai acheté des barres de protéines. C'est bien meilleur. Hein, c'est pas très bon en fait. Ça hein, n'a pas trop le goût de framboise ni de sucre, ni de, de chocolat. Mais voilà, c'est des barres de protéines pour m'en mettre un peu à la, à la musculation. Tu vois, pour tu vois, préparer l'année avant l'année. Parce que si on dit oui, mais la nouvelle année, c'est demain, mais demain, voilà. On ne le fait jamais. Euh, je trouve également disponible également en Thaïlande des voitures Poco. Alors, on a la DD et la Memei. La DD, c'est la Duo Duo, donc euh, quatre portes. Et la Mei, Mei c'est euh, pour les Mémés. Non, c'est pour un mec qui est tout seul. Voilà, ou juste deux portes. Des voitures, c'est des voitures uniques qui sont disponibles en Thaïlande. Beaucoup, beaucoup de marques hein, sont en train, surtout des marques chinoises, mais en train de se développer. Suite à la vidéo que j'ai mise sur le le rap en mieux, bien évidemment, euh, il conseillait Phantom Mike Chauffeur de Benjamin, EPPS. Euh, e je vous conseille fortement d'écouter cet album, au moins sur Spotify, puisque Spotify est un peu la solution ultime à tous les les mauvais pirates que vous êtes. C'est-à-dire que moi aussi, j'ai tendance à dire, quand je cherchais un album, à Internet, où c'est qu'on trouvait, ben non Spotify, Spotify, écoute, écoute, ça te plaît, ça te plaît pas. Puis en plus, maintenant, comme tu es, on est toujours connecté H24, j'ai écouté, donc il se finit sur Spotify. Très bon album, il a une voix un peu particulière, mais euh, les dialogues sont bien, la musique est pas mal et tout. Ça fait un peu rap US, mais en version française, ça me plaît beaucoup. Au bon, moins, tu comprends vraiment les paroles là, sans avoir besoin de réfléchir, parce que c'est un peu compliqué. Et hier, je suis passé devant Benelli dire que je suis allé à pied, je suis allé à pied jusqu'à Bixé, quelle idée. Je suis revenu en taxi. Hein. Ça me faisait une trotte en fait, je me rendais pas compte comme ça. Mais euh, voilà, je passais devant Benelli et Benelli propose un scooter. Et euh, en fait j'ai passé devant j'avais j'ai vu qu'il y avait un scooter, mais je pensais que c'est un tournoi. Non, non, c'est vraiment un scooter Benelli, un scooter de 270 cm3, pas mal du tout, disponible en deux versions, Alors, une version normale et une version qui était crash bar. La Version normale est pas excessivement chère, elle fait que 3600 euros, encore une fois, pour un scooter de 270 cm3. Alors, je sais pas quel moteur dedans, mais je trouve d'ailleurs du Kimco ou des choses comme ça, tu vois. Comme souvent, il y a presque tout ça dedans. Ça me donnerait qu'il y ait du Honda ou du Yamaha. Donc, euh, à mon avis, ça doit être du chinois et du Kimco, hein, vu que Benelli, maintenant, c'est chinois. Donc, à mon avis, euh, non, un indien, je crois. C'est indien, mais devenu chinois, bah, vous me direz. À mon avis, ça doit être du Kimco dedans. Genre, je crois que je cherche sur internet. Mais voilà, le scooter est pas mal, et la version Crash Bar 134, je vous rappelle, un, même en Thaïlande, un Forza 300, ok, c'est quand même un Honda Forza, ça vaut quand même 180 000, hein, ou 189 000, je crois, avec les options, et un x -Max, ça c'est pareil, hein, 180 000. Je ne parle même pas du X-ADV, euh, qui lui, déjà, à mon avis, il va valoir au moins 200, 220 000, le 300. Donc, j'ai trouvé ça pas cher pour un scooter qui est quand même plutôt sympa, et je me dis... Je sais pas, peut-être euh, je pourrais me laisser tenter Parce que le produit est vraiment sympa Et ça permettrait peut-être de capitaliser En faisant des reviews sur un scooter Benelli Je sais pas que ça existait, à défaut de pouvoir acheter une moto T'as acheté un scooter, voilà un scooter 270 cm3 c'est pas mal Et euh, ça sera tout pour mon Instagram Spike et Collegram. Je vous rappelle, vous pouvez également écouter cette émission en podcast Il hein, y a Soundcloud, le lien dans la description. Si vous avez par exemple un podcast à 10 ou des choses comme ça Si vous avez également, vous écouter sur Spotify mettez JT du Geek sur Spotify, vous allez réussir à me trouver Sur Apple Podcast et sur Amazon. Voilà. On parlera des films et séries de la semaine. J'ai regardé, j'ai vu On en parlait hier dans le mercredi dans le live, il y a un site qui permet directement d'avoir la version rip aux États-Unis parce que Matrix est sorti aux États-Unis au cinéma et sur les chaînes en ligne, donc il était déjà disponible avec les ils ont intégré directement les sous-titres dedans, donc la qualité était quand même plutôt pas mal. J'aurais les Matrix 4 et j'ai été, je pense, comme beaucoup, beaucoup déçu, puisque, bah, alors, ils disent, oui, c'était quand même 20 ans après. Alors, on s'attend quand même à 20 ans après, qui quand même, je sais pas, au moins une évolution visuelle. Toi, euh, c'était quand même assez novateur, Matrix, au niveau des effets spéciaux, des cascades et tout. On s'attend quand même à quelque chose. Et 20 ans après, on se rend compte que les mecs font pas mieux, voire moins bien, que des films qui avaient 20 ans. Bon, ensuite, Kim Reeves, j'ai regardé sur Wikipédia, parce que je me dis, mais il, il a l'air jeune, mais il a quel âge, Tom là parce que déjà, il a quand même 58 ans. Oui, bah oui, oui et ouais. Donc là, 58 ans, tu comprends que même si le mec, il est acteur bien entretenu, mais bah, il a quand même 58 ans. Et ben ça se voit. Voilà. Et alors, il fait un mec 87, il est très grand et il a 58 ans, donc il est très lent. <rire> voilà. Et ça se voit dans les scènes de combat où ben bah, c'est très très lent. Voilà. C'est ah, c'est joli, c'est bien chorégraphié, mais ça va tout doucement. Voilà. Il y a manque de dynamisme et même les nouveaux acteurs qu'on a mis là, comme le nouveau Morpheus et tout ça, bah, ouais, ouais, pareil, ça manque de dynamisme, de trucs. Bon, c'est très très long. 2h20, il euh, y a quelques scènes au milieu comme ça où tu bondis chatte tu vois ça y est, Matrix est de retour, c'est de la bombe et tout, mais malheureusement, c'est noyé au milieu d'un scénario qui ne te comprends pas. Voilà, tu dis bah oui c'est vraiment une sûrement un quatrième qui ne devait pas avoir raison d'être. Ils ont voulu faire un truc méta et tout. Alors il y a quelques sympas avec euh, une espèce de zombie bot là qui arrive et tout. Il y a quelques scènes un peu sympa quand même malgré tout. On sent qu'il y a eu l'espèce tu sais, de robot là, en pixel, un peu comme euh, on avait vu un peu dans, dans Avenger, tu sais, quand il euh, y a claquement de doigts et tout. Il y a beaucoup de choses qui sont déjà vues, qui sont techniquement, il n'y a rien de nouveau. C'est juste vraiment, on se dit, voilà c'est vraiment la suite pour cartonner. Ils vont faire un mix de pognon, mais à, tu sors du film, tu te dis, franchement, putain les mecs, vous avez fait n'importe quoi, il y a peut-être moyen de faire un peu plus novateur ou pas voilà. après je ne sais pas je continue un petit peu à avancer sur la série Netflix Vincenzo Casano Casano. Vincenzo Casano et ben, franchement les... Alors, je rappelle c'est 20 épisodes de 1h20 donc c'est quand même assez, assez long euh, j'en suis au numéro 5 ah ça commence à être pas mal ça commence à être pas mal parce qu'il y a une complicité qui se fait entre les acteurs et tout, on commence à les connaître ça commence à... au début c'est un peu loufoque c'est un peu badass parce que lui il vient d'Italie, la mafia et tout, puis après il y a un peu le côté corée où c'est un peu dérangeant au début tu vois tu dis c'est un peu un peu loufoque, mais après l'épisode 5 ça commence à se mettre en place, c'est pas mal il y a des petits rebondissements sympas il y a, voilà. je pense qu'il y, y a des gens qu'on aime bien détester euh, comme l'avocate là qui fait de la, de la gym et tout, et je pense que tout le monde aime la détester. Et c'est le but, c'est le but, c'est vraiment de rentrer dans le truc, et en fait, je suis assez fan, je suis assez fan de la série, donc je vous conseille un petit peu cette euh, série qui s'appelle Vincenzo Casano, vous <rire> Vincenzo, VN dans le moteur de recherche de euh, machin. Alors c'est uniquement disponible en VO ou en anglais sous-titré français, hein. donc c'est de la VOST euh, FR. Mais ça va, ça passe bien, c'est pas très compliqué. Je, je vous la conseillerais presque en, de la regarder en anglais sous titré français, puisque leur anglais c'est fait par des Coréens qui parlent anglais, donc c'est pas un anglais natif. Donc on s'entend, ça s'entend les euh, comment ils parlent, c'est facilement compréhensible que si des vrais anglais natifs ou des Américains, t'accroches pas du tout. Voilà. Là et en fait avec les sous-titres français, tu dis, ah oui ils ont dit ça, ah, puis des fois tu dis mais en fait ils ont pas dit ça. T'écoutes, tu dis mais il a pas dit ça, je suis désolé. Et c'est là où tu vas commencer à t'amuser en disant ah mais en fait c'est pas la même histoire. <rire> Entre la version anglaise des sous-titres, c'est pas, il raconte pas la même chose. Des fois, des fois il manque des morceaux. Il y a des petits raccourcis euh, des fois qui sont assez euh, étonnants. On remerciera. Alors, qui sait... oh, il y a du monde en ligne là. Dis donc, il se passe quoi là Vous êtes levé de bonheur Bonjour à Vinot TV, Megodom. Ouais, j'en ai marre, euh, pas de mal à barre. bon tant pis, je me réveille comme ça sans les notiers. Ah bah ouais, bah, écoute, bonjour à... Alors Filou qui remercie BZH de lui avoir offert un abonnement, merci beaucoup pour ce petit effet de Noël aux abonnés, enfin aux abonnés, enfin aux followers déjà abonnés qui offrent des abonnements aux autres, c'est très esprit de Noël, j'aime beaucoup, merci pour eux euh, les combats sont nuls des oui, bah, déçu par le film, oui, non, mais ouais, non, c'est c'est... Ah, ouais, il y a de la chorégraphie, mais voilà, ça classe. Bah, il, a... il a 58 ans aussi, pépé. Hein <rire> voilà, je veux dire, enfin, euh... voilà, hein, on comprend que voilà. Il euh... n'y a même pas euh... Fishburne, peu moins. Il y a un Unreal 5, c'était bien quand même. Smith me manque, oui, c'est ça, oui, non, mais voilà, il y a des côtés émotion où dans Matrix, ils n'arrêtent pas. Ah, hein, mais ils font voir des flashbacks. On dit, ah, mais lui, c'est lui, toi, ah, hein, mais lui, c'est lui, on comprend, mais. Mais voilà, il y a pas il y a pas la sauce et tu dis même visuellement 20 ans après il y a pas eu Matrix c'est quand même le mec qui tourne les balles tu sais comme ça il y avait des, des effets visuels il y avait des, des courses en moto il y avait vraiment un truc de dingue, quoi, dans les Matrix 1, 2 et 3. Et j'en rappelle, moi, j'avais regardé ça avec mon gamin il y a 3-4 ans, un gamin qui avait 13 ans à l'époque, non, 12 ans même. Et euh, j'ai fait découvrir ça, il me dit, ouais, qu'est-ce que c'est badass c'est tout, c'est que les robots, les trucs, enfin, voilà, c'était vraiment, euh, voilà. Et là, on dit, bah ils ont rien, rien du tout, quoi. C'est vraiment, là voilà, on sent euh, pompe à fric, quoi. Tu dis, même pas, il n'y a pas d'innovation et tout, c'est une grande déception, voilà. Et enfin je vais parler d'une nouvelle un peu triste. Oh merci à Begodon euh, de cet abonné. De alors comment il est, pourquoi il n'est pas mon alerte aux box Pourquoi il n'est pas par-dessus la vidéo Voilà, ça c'est mieux. Voilà. Bon, désolé, mais voilà. Merci. Euh, voilà, alors, je vous rappelle, il y a le zombie normalement qui fonctionne. Normalement, il y a même du son, mais là, j'ai pas oublié. On parlera d'une nouvelle un peu triste, malgré tout, alors, un des frères Bogdanov est mort. <rire> Putain, alors je ne sais que sourire, alors que c'est pas drôle, mais. J'ai appris ça hier dans les news et tout, ils ont dit voilà, un des frères, bon, je rappelle qu'il y avait une maladie euh, des os apparemment, c'est assez flagrant euh, vu leur, leur déformation et tout, et il y en a un des deux qui est mort et apparemment du Covid, voilà, parce qu'il ouais, y a encore des gens qui meurent du Covid, euh, alors, ils étaient vaccinés, pas vaccinés, je pense que le problème n'était pas vraiment là, mais voilà, euh, il ne devait pas être tout jeune non plus, hein, parce que... Ils ne devaient pas être tout jeunes, diffusés de 100, ah, Ils ont commencé l'émission de 119. Donc s'ils ont commencé l'émission à 119 alors que j'étais né, que j'avais un an, c'est-à-dire qu'ils ont 40 ans de plus de l'émission, hein, ils ont au moins 60-70 ans les mecs. <rire> Tranquille. Donc bah forcément, euh, vieux et certainement pas en bonne santé avec euh, des problèmes apparemment génétiques euh, qui fait, voilà, d'où leur visage. Euh, ça devait pas être facile et il y en a un qui est deux qui est décédé et tout et c'est quand même un petit peu c'est comme si on perdait Dorothée et Chantal Goya elle veut c'est un peu toute notre enfance voilà donc voilà donc bah écoutez euh, condoléances à leur famille tout ça tout ça euh, voilà comme quoi on est parti encore pour une année incroyable qui va être assez euh, compliquée, apparemment, comme c'est parti, euh, c'est pas gagné. <rire> voilà. Bon, et ça sera tout pour ce petit JT du Guy qui aura duré quand même 37 minutes. C'était long. C'était le dernier, 72 ans. Ah ouais, bah ouais, ouais, mais voilà, après, au bout d'un moment, il faut arrêter de dire oui le Covid, machin. Ouais, moi je suis d'accord, je suis vacciné. Hein, pour ceux qui voudraient le savoir, parce que je voulais partir en France, et voilà, et que c'est gratuit, hein, moi je suis allé, quand c'est gratuit, j'y vais. Mais <rire> je lui fais parce que voilà, pour être tranquille, j'ai mon papier, maintenant, je vois qu'il y a un truc, j'ai ah, mais je fais tiens, a... ah, bah tout le monde dit ah mais vacciné alors ça change pas bien grand chose au dossier mais voilà je suis vacciné et euh, 72 ans bah, on comprend les mecs ont des antécédents euh, médicaux ils ont 72 ans et, alors, ils auraient chopé aussi une bonne grippe euh, ils auraient pu tu vois donc quel que soit le covid ou une bonne grippe donc la polémique n'est pas là mais voilà 72 ans ouais, on comprend qu'il faut faire attention euh, le Bogda avait 70 ans pile dans la cible dommage euh, le souffre voilà il souffre de gigantisme voilà c'est ça le gigantisme ce dont on craignait pour mon gamin, d'ailleurs, pour ceux qui n'auront pas suivi l'histoire, c'est que moi j'ai un gamin qui a 14 ans qui fait 1m87. <rire> avec la pâté noël avec ma mère, elle m'a dit je l'ai mesuré, il fait 1m87. Il va avoir 14 ans au mois de mars. <rire> Donc je ne gâche pas que depuis tout petit, pareil, on était quand même assez inquiet en disant le gamin il est quand même un peu au-dessous de la courbe et là il fait quand même 1m87. Comme Kim Reeves il fait 1m87, et mon gamin il a 13 ans et demi, il fait 1m87 aussi. quoi. Donc il est une grande saucisse. <rire> Et on pensait, et en fait non, on a fait tous les tests et tout, ça va, il va juste être très grand parce que son grand-père russe, était très grand aussi, voilà, bon, pour ceux que ça intéresserait, je vous raconte un petit peu ma vie, voilà. Ça sera tout pour aujourd'hui, ça sera tout pour ce dernier JT du Geek de l'année, n'oubliez pas de mettre votre plus beau pouce en l'air, si cette émission vous a plu, si cette émission continue de vous déplaire, parce que vous la regardez deux fois par semaine, vous vous dites « mais c'est toujours aussi nul », n'oubliez pas de mettre votre pouce en bas, bien évidemment. Vous pouvez mettre un commentaire pour dire ce que vous avez pensé de cette émission, si vous êtes déjà sur Twitch ou pas encore, si vous avez rejoint ou pas, si vous êtes content de pouvoir gagner des cadeaux tous les dimanches, mais là comme c'est parti, à mon avis, dimanche, on devrait être pas mal, Puisqu'on est déjà à 100 On est toujours à 78 D'accord Je pensais qu'on en avait un de plus Bon bah ah non c'est un abonnement 178. Euh, voilà donc si on fait les 200 Et eh ben on aura un live dimanche Mais je pense qu'avec le truc d'aujourd'hui Les cadeaux à gagner Les bons, les chèques cadeaux Et tout là ça va être facile hein. Il suffit juste de vous inscrire Et de me follower hein. Et après d'être là pendant le live Et de mettre euh, Voilà il y aura un truc à faire Je vous expliquerai pendant le live hein. Comme c'est un truc automatique Ça va retomber pendant euh, tout le temps Voilà Bon bah c'est tout pour aujourd'hui je vous remercie de passer me voir, ça me fait plaisir. Si financièrement vous pouvez, vous pouvez offrir un café sur Tipeee pour augmenter le palier. Est-ce qu'il y aura trois émissions le mois prochain Alors, on ne fera plus le truc de type de Twitch, Twitch, c'est indépendant maintenant. Si on fait les 500 machins, on restera sur Twitch pour les lives et tout. On reste sur les paniers, euh, les paliers Tipeee, euh, etc., etc. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Je souhaite à tous une bonne journée, un bon vendredi. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Nous, on se donne rendez-vous demain sur Twitch à 10h du matin pour le petit déballage du jour, si je reçois des trucs on en parlera demain, ça permet de passer une heure ensemble à déballer un peu des trucs que vous aurez en revue la semaine prochaine, et ça sera tout pour aujourd'hui voilà, merci, Passer me voir bonne journée à tous, à demain <rire> bye bye